La collection Supermax a vraiment de quoi contenter de jolis appétits de lecteurs avides d'aventures, de récits de vie ou d'intrigues. Alors on a à cet égard deux, deux romans, Lady Happy et Strada Zambilla qui sont écrits par des auteurs qui ont vécu, pour l'un en Afrique, en Tanzanie, pour l'autre en Roumanie, à Bucarest. On entre assez finement dans les relations humaines, dans la question des communautés et finalement de la vie au quotidien dans ces lieux assez peu connus du lectorat français. Le collège des éplucheurs de Citrouille se situe dans une petite ville de Bretagne dont on nous dit qu'il n'y a rien pour les jeunes ici. Tellement rien qu'il faut devenir autre chose qu'un jeune pour y vivre normalement. On a également un texte, vraiment une, un polar, une intrigue policière, presque un thriller, qui joue avec le lecteur parce que les hypothèses les plus fantasmagoriques vont progressivement se réaliser. Il y a comme ça une tension entre ce qu'on imagine et ce qui va vraiment se passer, donc il y a des passages extrêmement effrayants, mais en même temps tout cela aboutit à une résolution rassurante. Et puis on a un texte un peu à part qui va sûrement surprendre les lecteurs, puisqu'il s'agit de la biographie de Jean de La Fontaine. Il y a des tas de détails assez savoureux, je pense, qui, qui plairont aux jeunes, ou en tout cas qui les interpelleront quand ils sauront, par exemple, que Jean de La Fontaine ne récitait jamais ses fables parce qu'il avait d'affreux trous de mémoire. Alors, pour tous les jeunes qui ont souffert dans cet apprentissage, euh, cela ne manque pas de sel. La malédiction de l'anneau d'or va arriver au moment de Noël et c'est euh, véritablement un beau livre. Signé de Fred Bernard et François Roca, et François Roca est, est un peintre, il, euh, il peint à l'huile, donc ce sont de véritables images-tableaux euh, qui jouent beaucoup du clair-obscur, euh, des atmosphères de l'entre-deux pour un récit qui euh, touche à euh, des, euh, un genre, euh, la fantaisie, et puis on n'est pas très loin de Game of Thrones, donc on est assez proche des euh, préoccupations des, euh, des jeunes lecteurs. Et la bande dessinée, c'est la vie de Catherine. C'est une adaptation d'un roman remarquablement euh, exécuté. C'est le récit euh, d'une jeune fille et le passage à l'âge adulte, dans un contexte extrêmement particulier, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale, que c'est une jeune fille juive. C'est un livre qui n'a strictement rien à voir avec le devoir de mémoire, qui est vraiment une plongée très forte, très fine, euh, très attachante dans cet univers des enfants euh, déplacés, euh, constamment en fuite. Et alors l'année se termine en point d'orgue, à mon avis, avec le célèbre catalogue de Walker and Dawn, un récit d'aventure euh, proche des grands textes euh, type Tom Sawyer, Huckleberry Finn, mais aussi des Dickens, et les références sont assez assumées, c'est un récit proprement haletant. Au terme de cette année de lecture, on le voit bien rempli, les jeunes lecteurs auront sans doute beaucoup appris, mais surtout, et je crois que c'est plus important, ils auront vécu euh, euh, des aventures imaginaires, euh, participé à, à des, des récits de vie qui, à la fois, euh, les confronteront à l'intime, mais aussi au collectif. Et finalement, c'est un peu le rôle de la littérature que de jouer à la fois de l'intime et du collectif.